Alors pourquoi est-ce qu'on a équipé ce jeune phoque à d'une balise Alors parce que la grande question c'est aujourd'hui, on le réhabilite ici sur la côte nord du Finistère, c'est de savoir s'il va retrouver le chemin qui devrait le mener en Arctique, quelque part en Arctique, dans une des colonies de phoque de son espèce. Pour fixer cette balise, eh ben, ce qu'on fait c'est qu'on la fixe directement avec une colle sur le poil de l'animal, comme on fait sur toutes les espèces de phoque qu'on veut équiper. Pour cela... On est obligé, bien sûr, de bien assécher le poil, hein, euh, de bien le dégraisser aussi, de manière à ce que l'adhérence soit parfaite. Et on utilise une colle époxy bicomposante qui a prise rapide, de manière à ce que l'opération ne dure pas trop longtemps euh, sur l'animal. Et euh, en théorie, la balise devrait tenir jusqu'à ce que le phoque mue, c'est-à-dire qu'il change de pelage. Avec ce type de balise, si tout fonctionne bien, on devrait avoir euh, un suivi pendant au moins deux, voire trois mois. On va arriver sur, sur zone du relâché, là on est en pleine mer d'Iroise. Un 622, c'est le 622e phoque pris en charge par le centre de soins à ousanne Aujourd'hui on l'a réhabilité parce qu'il se porte très bien, donc euh, contrairement à, alors, au moment où il est arrivé, où il faisait 9 kg, il avait des blessures, là aujourd'hui toutes ses plaies sont bien cicatrisées depuis un petit moment et il fait quasiment 26 kg, c'est-à-dire qu'il est, -à, -dire qu est euh, à un poids plus que correct. 1, 2, 3! Alors? Ouais, on peut relever la nuit ah. Oh, ben il attend pas ça reste, Une balise, ça va être très pratique parce qu'on va pouvoir avoir des points régulièrement et ça va pouvoir nous informer de ses déplacements quotidiens ou au moins hebdomadaires. Alors on sait euh, que des animaux de cet âge-là sont capables de retrouver leur environnement puisqu'il y a plusieurs années de ça, on avait déjà euh, réhabilité un jeune phoque euh, allé qui avait été ensuite été retrouvé euh, au nord de l'Islande. on se demandait s'il allait partir tout de suite. Ou... Ah ouais, il n'a pas ah. tardé. Hein. Il n'a pas tardé, non. Bon, bah l'Arctique c'est plein nord, hein, mon petit gars. <rire>